Quand j'étais petit, je rêvais de gagner Roland Garros. Mais mes parents ont toujours voulu que je devienne médecin. Alors, monsieur Durand, qu'est-ce qui vous arrive Mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est guitariste dans un groupe de rock. Au Crédit Agricole en Joumen, notre engagement, c'est de vous écouter vous comprendre pour mieux vous accompagner.